ça résonne que tu veux être avec un autre partenaire. Pas dans le sens physique du terme, mais je ressens une énergie à toi qui est liée sur un autre espace-temps et qui est en train de vivre sa vie. Et toi, tu n'arrives pas à vivre, à faire, euh, en gros, comme tu es une éponge, tu n'arrives pas à faire la part des choses et à dire, bah, là, je vis ma vie de maintenant en tant que Virginie. Euh, donc c'est un problème d'hermétisme, c'est un pro... une problématique liée à l'hermétisme, c'est un pro... une problématique liée à l'ego, donc à l'identité, et derrière ce problème d'ego, d'identité et d'hermétisme, on a le lien, est-ce que c'est le lien aux autres Oui et non, c'est le lien à « n'arrives pas à faire la part des choses » entre ce qui est à toi et ce qui est à l'autre. Tu souhaites prouver... Ah oui, voilà, c'est ça. La problématique principale derrière tout ce que je t'ai dit juste avant, c'est de prouver aux autres que là. Tu veux prouver aux autres que là. Tu souhaites exprimer au monde que tu es là, sauf que tu le fais à travers quelque chose d'énergétique, de, de, c'est-à-dire une chaleur extrême. Derrière, ça dénote une suractivité au niveau de ton premier chakra, visiblement. J'allais dire deuxième, mais c'est le premier qui, qui m'est venu en tête. Et pourquoi premier chakra Parce qu'il y a un rapport à la mère conflictuelle, soit à être mère, soit à la mère. Tu es en train de chercher tes marques. Ah voilà, c'est ça. Tu es en train de chercher tes marques par rapport à ce que tu veux vraiment faire. Par rapport à est-ce que je suis pleinement dans ma vie ou est-ce que je suis pleinement dans l'autre sauf que ça crée une sorte de bug, de dysfonctionnement, parce que ton, ton incarnation, elle est bel et bien dans le corps de Virginie. Donc, ça, crée, enfin, ça a été créé par une sorte de souffrance à être, Virginie. Donc, tu préfères aller voir, te brancher dans d'autres espaces-temps pour vivre d'autres choses et te mettre en lien avec d'autres personnes, parce que c'est difficile de te mettre en lien avec Virginie, avec l'outil nommé Virginie, dans cet espace-temps-là. Il y a à la fois une question de confiance et une question de domination. Donc c'est le troisième étage à peu près de, de, de... le troisième angle de vue, je pourrais dire. C'est le troisième angle de vue, c'est une question de, de confiance et de domination. Confiance parce que tu n'arrives pas à faire pleinement confiance en l'extérieur, donc le monde extérieur, ton environnement immédiat, matériel, pour toi, rentrer dans un sommeil où tu lâches totalement prise. Il est question de lâcher prise et de lâcher le contrôle sur le qui-vive que tu as de manière continue, comme si tu étais constamment sur te garde, à regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y aurait pas un ennemi qui va te poignader dans le dos. Et c'est une question de domination par rapport aux hommes. La domination, elle est là parce que tu veux être celle qui guide. Il y a une sorte de je veux le faire, mais je ne m'y autorise pas. Et donc juste de stratégies plus ou moins euh, déguisées, plus ou moins évidentes, plus ou moins conscientes, plus ou moins inconscientes, pour arriver à mes fins. Et finalement, lorsque tu me poses la question, est-ce dû au fait qu'il n'y a pas de véritable sentiment Je ne te dirais pas un nom catégorique. Je ne te dirais pas non plus que c'est parce qu'il n'y a pas de sentiment. C'est parce que toi, tu ne sais pas ta vraie manière de te lier émotionnellement, de te lier de manière profonde avec un partenaire. Parce que te lier de manière profonde avec un partenaire, c'est jouer ce scénario, jouer ce jeu de qui domine dans le couple. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est moi Et tant que ce cet étage-là aura pas été clarifié et réagencer à la bonne manière pour toi, et eh ben ça va jouer contre toi. Si, si je continue sur toi, Virginie, et voir ce qu'il y a derrière, et en renvoyant l'information pour le groupe, le masculin, féminin, c'est la thématique de cette question. En, fait. en tant que femme, c'est en tant que femme la manière de se positionner euh, envers un homme et en tant qu'homme avec une femme. Et en gros, on, on, le groupe vibre. Je suis dans un jeu de domination, je suis dans un jeu où je ne peux pas me montrer tel que je suis. Je ne peux pas montrer mes faiblesses, je ne peux pas montrer euh, ma candeur, ma pureté. Je dois jouer de stratégie pour, euh, pour me lier. Et ça résonne derrière allégeance à l'archétype familial, allégeance à la famille, tout simplement. C'est ta manière à toi Virginie de te positionner en tant que femme. Si je te ramène ce que tu vis au niveau énergétique, à un niveau compréhensible pour toi maintenant. Je te souhaite une belle soirée, salut